Alors, euh, aujourd'hui, le petit Louis a un mois et euh, demain, c'est son baptême. On devrait recevoir à peu près 80 personnes à la maison. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça semble beaucoup, mais regardez, on est déjà 10 juste nous. Puis, euh, on est chanceux de tous les deux venir de grosses familles et puis on a beaucoup d'amis, on est chanceux de ça aussi. Alors, euh, voilà, on voulait fêter l'arrivée de Louis euh, avec tout ce beau bon monde-là. Mais il faut les nourrir. Alors, euh, j'ai pensé que je pouvais faire une vidéo sur euh, comment nourrir 80 personnes avec un buffet froid, pas trop compliqué. Alors, on vous amène. J'ai commencé à penser à mon affaire hier. Un petit peu trop tard pour les desserts, là, parce que je voulais faire faire un gâteau, puis là, j'ai appelé à trois pâtisseries, puis c'était trop tard, mais j'en ai trouvé une qui pouvait m'accommoder. Donc, hier matin, je suis allée commander le dessert. Hier soir, avant de me coucher, j'ai fait le menu. Ce matin, on s'en va euh, au Costco entreprise pour euh, acheter tout ce qu'il faut. Puis cet après-midi, je vais essayer de préparer la majorité de la bouffe. <rire> Idéalement, tout doit être préparé aujourd'hui, en considérant que euh, Alexandre travaille et que j'ai les huit enfants avec moi, dont un nouveau-né. Alors, euh, ça peut pas être trop trop compliqué. Alors, je vous dis le menu. Okay, on va avoir... C'est un buffet froid. Je sais que ce soit des choses qui peuvent être préparées la veille et qui vont rester bonnes. C'est un buffet froid parce que euh, des fois, je me suis recevoir avec des choses chaudes, mais là, demain, ça ne me tente pas d'être en train de cuisiner. J'ai envie d'être avec euh, mes invités. Il va y avoir trois types de sandwichs. Euh, dans des pains baguettes, et je vais avoir un sandwich soit au bœuf tranché ou au jambon avec euh, un fromage doux, euh, verdure, moutarde. Je vais en faire une grosse batch. Dans des wraps, genre des wraps à la dinde, mayonnaise, laitue romaine et poivrons grillés. Puis aussi euh, des croissants, idéalement des mini croissants, mais je ne suis pas sûre qu'ils en vendent au Costco entreprise. Confiture et cheddar. C'est ça pour les sandwichs. Après ça, je vais faire trois grosses salades. Euh, une grosse salade de pâte au pesto avec des tomates, des épinards et des noix de pain. Une grosse salade de tomates, euh, mozzarella et basilic. Et puis, une grosse salade grecque. Après ça, je vais faire quelques plateaux aussi. Un gros plateau de fromage, plus pour les enfants, là, fromage doux, là, mozzarella cheddar, avec des raisins. Je vais faire deux plateaux de fromage pour adultes. Fait que là, je sais que j'ai déjà ici un gros gouda, euh, un gros fromage bergeron, c'est sûr que je vais acheter un gros bris. Mon père va aussi amener des fromages demain. Je vais en faire un plateau, les deux plateaux vont avoir des fruits séchés, je vais en faire un avec des noix, puis un avec des graines, parce que j'ai un enfant allergique aux noix, puis un frère allergique aux noix aussi. Après ça, je vais faire deux plateaux de charcuterie. Euh, que je vais aussi mettre des olives et des craquelins avec ça. Je vais faire aussi deux plateaux de crudités, puis là je vais y aller super simple, des fois je fais des plateaux de crudités avec genre neuf sortes de crudités, mais à la fin, c'est souvent les mêmes qui sont les plus populaires. Les légumes préférés, préférés de mes enfants, c'est les poivrons, puis les concombres, puis au Costco entreprise ils les vendent en grosse quantité pour pas trop cher. Alors c'est ça qu'on va faire. Et puis, je vais prendre des bébés carottes parce que c'est comme super simple. Mes enfants me suggèrent d'ajouter des bébés tomates. On va voir. Il y a des tomates dans les trois types de salades, alors je sais pas où ça. Là, j'ai aussi commandé euh, un gros gâteau, un petit gâteau, de tartes. Pour les boissons, euh, on va voir pour les adultes euh, du vin que soit mon papa va amener, ou bien on a des bouteilles de vin ici qu'il faut boire, alors on va prendre ceux-là, euh, et puis euh, une boisson euh, pétillante pour euh, les adultes qui ne prennent pas d'alcool. Sinon, on va avoir des glacières avec euh, de la bière, et puis des bubbly pour euh, les gens qui aiment ça, et puis on va avoir des distributeurs à eau et à limonade. Fait que les enfants, ça va être euh, de la limonade, en grande quantité. Alors, c'est ça qui est planifié, en gros, mais je suis prête à changer un peu mon affaire, euh, dépendamment de qu est ce qu'il y a en magasin. OK, on y va? On y va! Je veux juste clarifier quelque chose que j'ai dit tantôt, parce que, dit que j'étais toute seule pour faire ça. Je suis pas toute seule au Costco, là. Alexandre va commencer à travailler un petit peu plus tard aujourd'hui pour qu'on fasse le Costco ensemble. Et puis, j'ai reçu un appel euh, d'une de mes amies qui va venir m'aider à cuisiner pendant deux heures cet après-midi. Ça va donner un, un bon petit coup de main. C'est pas pour la partie de demain, mais je trouve que 100 cônes de crème glaciée pour 470 mètres, euh, c'est bon. On va prendre ça. Là, y il y en a il des y affaires y à y boire y ici. Des rangées complètes. Fait que j'ai besoin quand même de pas mal de tomates, dont des tomates cerises, euh, pour euh, les trois salades puis peut-être dans les crudités. Donc au Costco normal, il y a juste euh, ceux-là, qui sont 7 dollars pour 2 livres. Puis euh, ici, au de l'entreprise, on a ceux-là qui sont euh, 11 dollars, mais pour 6 livres. Fait que c'est comme vraiment plus avantageux. Est-ce que vous avez froid? C'est vraiment juste pour dire que c'est un gros bris. J'ai presque tout trouvé qu'il qu y avait sur ma liste, mais là, le problème c'est qu'il n'y a pas de boulangerie ici, fait qu'il n'y a pas de croissant, de baguette. Je pense qu'on va passer par le Costco de Saint-Bruno, c'est un détour de 8 minutes pour aller chez nous. Bon. Bon. Alors, on est passé au Costco à Saint-Bruno, euh, et puis euh, il y avait vraiment une grosse différence ici. Il y avait plein plein plein plein de gens, euh, des grosses files à chacune des caisses, toutes les caisses étaient ouvertes. À l'autre Costco, on est arrivé direct à la caisse. Euh, J'ai trouvé les baguettes et les croissants, alors là on devrait être bon pour préparer de la bouffe cet après-midi. Ça fait deux heures peut-être qu'on travaille ici dans la cuisine. Mon ami Sarah et moi, puis là les enfants y aident des fois pour certaines des choses. On a préparé deux grosses salades grecques, des wraps à la dinde, une salade de pâte au pesto, puis là on prépare des croissants, euh, fromage et confiture. Et hey, faites je ça, ça égal, là, faites ça égal, là. Ça égale, là. Que je fais, Paul Paul. Le désastre. Met trop, ça. En met trop. Mais non. Maman, t es... T es... Maman? Désastre. Alors. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce travail, là? Tiens! Non! Regarde! Oh, wow! Il y a des rats! Oh, T'as fait ça? T'as fait ça? Puis, euh. Ça va mm. bien. Ça, c'est pareil? Oui, oui, c'est pareil. On est samedi matin. Et je suis en train de préparer. Euh, la dernière sorte de sandwich que je ne voulais pas faire hier puisque les pains baguettes, ça durcit un peu euh... avec le temps. Mes parents sont arrivés. Ils à... sont en train d'aider à décorer un peu la maison. Moi, pas, ai okay, je décore pas, je t'en ai pris Qu'est-ce que tu mets dedans? Un mélange de mayonnaise et moutarde, de okay. fromage, deux tranches de jambon, un bout de laitue. Puis là, on dirait que je n'en ai pas fait beaucoup, là! Mais il <coughs> y a la fin, dans la... Il y a une batch de près déjà, là. Wow! Là, c'est le temps de la coupe du gros fromage. Comment tu coupes ça, toi? Oh boy! Les doigts vont y passer. Je participe aussi là. Il y a un peu de mon travail là-dedans. Fait que ça donne ça, il y a des refills de tout dans le frigo. 3, 2, 1, 0. Go go go go go go go go go go go Aïe aïe aïe aïe aïe On doit repartir par le deuxième tour J'ai changer de, de la poutine amitié <rire> 2, ah, go! Yeah, ouais, go, go, go, go, go! Allez -y, allez -y. Go! Allez-y, allez-y! Yeah! Okay, he's l'arrête, il l'arrête It's fine, it's fine. Oh, he's coming, he's Alexandre is rendu, où? il runs here, here, here, here, here, here, here, here, here, Ça here, va, ça here, va, ça here, ça Serrez la main, bien joué! Alors, il est 10h20 le soir. On a eu une super belle journée. Vraiment, c'était super agréable. Euh, il y a des amis qui sont venus. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. En tout cas, on a passé une super belle journée avec tout le monde. Pour le fun, j'ai compté. Il y avait 79 personnes au baptême. Et il y en restait... 64, euh, au moment de souper. Et puis, euh, j'avais fait beaucoup trop de nourriture, mais euh, presque tout le monde qui est venu chez nous est reparti, euh, au moins avec euh, un petit plat de, de salade ou avec des familles. Alors, euh, bon, nos repas pour la famille seront faits pour la semaine. C'était juste ça, juste un petit épisode sur euh, comment euh, on organise des repas pour une grosse gang. Alors, euh, c'est tout. À la prochaine!